Youtube, je suis avec Fury, Fury de chez Solari, un monstre Mais là, il vient sur mon domaine, il vient chez moi Vous allez voir ce qui va se passer, je suis bloqué bord de zone Il y a deux mecs qui sortent du gaz, j'ai plus de masque à gaz, j'ai plus de seringue, j'ai plus de paralysante Je suis attendu par deux mecs qui ont des frappes de précision et qui ont la ligne et qui ont, pas la... Enfin, et qui ont la zone Est-ce que je vais tuer 4 personnes en fin de game Bon visionnage Là on saute, on va, dire, on va direct en bas à gauche ah là, ok vas-y, dès que tu... Ouais, ok, d'accord. On plonge. Tu, tu piques, tu où piques, tu piques. Je vais où, je vais où exactement après euh, Là, tu tombes sur la cible. Ah, sur le, le... Ouais, le but, tu trouves une arme. C'est une -ce que... maisonnette là Ouais, et là tu viens avec okay. moi, on va, ah, bon on, va on va remonter les maisonnettes ensemble. Alors là, c'est deux les deux maisonnettes que j'ai faites, elles étaient vides. Ouais. <rire> Très bien. La troisième, elle est vide. <rire> je vais dans la quatrième. Quatrième vide. <rire> super, Alors, le marabout, là lâche-nous, retourne son Rocket League. Mon frère, c'est quoi ça <rire> c est... C est... C est marrant, Normalement, t'es censé avoir une arme par maison, t'sais. Ouais, mais pas, ça... tu sais. T'inquiète pas, tu vas avoir tout ce que tu. Il y a des trucs pas normaux aujourd'hui, il... je sais tout ça vient. Hop. Oh là ouais. là là là. Et là, tu viens avec moi Viens, ouais. on, va pre... on va prendre la zipeuse. T'appuies sur le bordel ouais. et boum, tu décolles. parti. Décollage. Décollage m'amène. J'ai repéré le méchant. Ah oui, je le vois. C'est quoi Oh <rire> voilà. je rentre ou je rentre ou pas Ouais ouais, là, là, là on tombe dedans et on rentre à l'intérieur, poulet. Allez, go Hop oh. oh. Pense à te shielder. Ouais. <rire> je vais t'harceler. Ah ouais, non mais harcèle-moi. N'hésite hein. pas. Oh, ok. <rire> T'as as vu ça, ça, ça, ça, vient de tirer juste là. Là, le l'apin. Ouais, ouais, ouais. À, à, à droite aussi, là-bas. Je le mec juste en bas de nous. Je mets une frappe devant. Tu peux rusher, oui. tu peux rusher, toi. Tu peux rusher dans ma frappe, hein. ça te fera aucun dégât. Et on part tous les deux sur... Viens légèrement sur la gauche. Ouais. Yes. Bah, Je sais oh, pas où il est chiant. Contact non ah, Bien joué ça plus... Encore une équipe, encore une équipe. Genre euh, devant moi, nord-est. Ok. Ah retournez au combat, il m'a dit. Oh, oh, oh, oh. Mais attends, ils m'ont lavé. J'arrive oh. lapin. T'es caché je savais pas que c'était le bord de map, j'avais ah, tes gars. t'as... Eh, c'est pas ta faute. Hein. Ça va partir sur des petites autoréas... Et... Yes. Et, et si tu veux, je peux même t'acheter, mais du coup, ben euh... L'arme que tu veux. Bah écoute, je vais jouer avec ça, moi ça me donne, faut juste... Non non, non, non, non, non, non, j'ai. Je... Eh frérot, l'expérience, ah, elle, elle, doit être... Doit être ma... elle doit être au maximum. Okay, okay, mais, mais en, fait, elle... en fait... Oh, oh, oh j'ai pris une tête. Et pourtant je glissais et tout, hein. je... Mais Mets-toi derrière un arbre. Oh, oh. fait chier. Ah oh ouais, c'est galère. Ah ouais, là, ça, c'est vénère ce que tu viens de prendre là, frérot. Ah ouais, mais... ah ouais d'accord. Ah oui, Ah oh ouais, c'est... Ah oh ouais, les mecs, c'est des malades, hein. oh Ah ouais... Tout. Ah c'est... Ah oh, non, mais c'est... Ah c'est... oui c'est rude, hein J'ai pris une tête. Oh, j'ai un revolver, frérot. Il a une tête. Par contre, pas il ne pas Il va être mis, je crois, sans que je sais. Ok, je le tue. Je les ai tués. Oh, je l'ai eu le goulag! Qu'est-ce qu'il y a là? Vous bien, joué, bien, goulage, bien joué, bien joué mon lapin! Bien joué, mon lapin! C'est ça qu'on veut. Deux. Oh, tu leur. Ah, t'es le... où toi? T'es là? Et la... tu viens ah. là! Viens, sur... tombe sur moi. Ouais, ah, t'inquiète, je suis en train de. J'ai tes deux nouvelles armes. Regarde, regarde, j'arrive, regarde, c'est de la précision. Oh, putain, putain, putain, putain, okay. c'est beau ça, ça me régale. Voilà. Alors, alors, ta nouvelle arme de corps à corps et de distance. Okay, Pense à ramasser les balles. Et prends ta arme ça, de est corps à corps. Mais il est très énergisé ton personnage, il court partout, il saute partout, moi j'ai l'impression que je fais un sprint de 2 mètres, ça s'arrête. En fait, là ce que tu fais pour aller plus vite, tu doubles sprint, toi ouais. ton arme elle va se lever un peu, comme une petite érection, ah, et, tu, et tu glisses. La métaphore est folle. Hop, petite érection, glissade. Glissade. Et on appelle ça le, le cancel slide du coup, comme ça tu, tu fais que double sprinter ouais. et quand tu, et quand ah, tu glisses... Ah oui Putain mais l'autre là-bas je l'ai lavé hein, dans le truc hein Mais on l'avait pas acheté l'autoréa Enfin non en fait je veux dire on était pas allé au trucs encore fait, non C'est dur ce qu'on a pris là C'est tort de énorme c'est bon. C'est bravo. <rire> en fait, je as, as, as la... crois que tu oublié de l'acheter, la fin. Hein. Ah, mais non, mais j'ai rien acheté du tout, en fait. Moi, j'avais pas vu le shop. Moi, j'étais ah. concentré dans le, ah, dans le truc. Okay. Je suis ouais, pas ça. allé dans le shop, en fait. J'avais pas fait gaffe qu'il était là. Bon, il y a, y a plein de bonnes armes. Au moins, c'est la bonne nouvelle. Et en... et pour que tu aies, t... pour que tu aies re à atouts... Mais t'as pas l'alerte L'alerte, comment Tu reviens à la vie, mon poulet. Ouais, j'arrive, merci. Je l'ai pas tué, hein. donc il s'est auto et caché. Mmh. Très bien. Alors là, je fais quoi, là Je rentre... Euh... Là, là, tu, tu, tu, tu viens, on est, on est plutôt... Il tra... y a un cheater, fais attention. Ah bon Ouais. Oh. Ah oui Ouais, il, non, il, il cheat comme un taré. Ah oui C'est un niveau, toi Niveau 1 Ah oui <rire> <rire> Ah oui Oh ouais euh, le là. Euh, ouais ouais, là, là c'est... Tu, tu le sais directement, tu vois, quand même, mec, shit hein. C'est... Euh, alors, t'as pas de chance que c'est le premier que je vois de la journée oui, non. Ou le deuxième Qu'est-ce que je t'ai dit Si quelque chose est inexplicable... codé. Le marabout est là il a, il a quitté Rocket League, il est venu sur Warzone donc là t'es en ULM là Ouais ouais ouais, là je suis en train de chercher En fait y il a un petit truc pour te réanimer juste à côté En même temps Oh merde Oh la gueule du mec Lui il cheat lui te prends lui Mort frérot Il cheat pas lui Ah si si bon frérot J'ai cru qu'il y avait un PNJ dans le truc En fait, mais justement, parce que c'était à niveau 1 Et malgré tout tu vois le niveau 1, t'as vu comment il me regardait à, tra à travers ou pas quand j'ai de me barrer Non, j'ai pas fait gaffe. Il fait... est rentré, gros, j'ai cru qu'il y avait un PNJ qui allait te donner une cache. Enfin, il était au mieux en fait, en qui fait Alors lui il shit pas, tu vois. Ça c'est son ouais. collègue éclaté, éclaté. Il est éclaté. <rire> oh, mais c'est interdit de mettre des glissades comme ça dans les mecs. Alors, et en fait, si tu veux, genre j'arrivais, le mec était comme as, tu vois. Mmh, ouais. Et dès que j'ai bougé, <rire> ça ah, suit. Se... Ça a suivi, tu vois le délire. Ah, il y avait l'autre sur son toit de terrasse. Hein, ouais, ouais. Vu que je te réa... allez, reviens parmi et nous, je mon ami. Avec toi, du coup, parce que c'est le seul Battle Royale où on a douze chances de revenir à la vie. Ah, bah, et, et, et, et ça, c'est pratique. Vraiment, vraiment pratique. <rire> Alors là, tu retombes dans dans ce bâtiment. Mm -hmm. Coupe, coupe ton parachute. Euh... Ah, oui. R'ouvre-le. Hop, ouais. super, ouais. Quel, ch ouais. quel chef. Hop. Et là, je te remets les armes qui sont bien. Ouais. Tout dépend quel type d'arme t'aimes bien. Là, Moi, j'aime bien ah. les, les mitrailleuses qui bougent pas. Brrrr, tu vois ce que je veux dire truc, euh... Là, arme de, armes de corps de... à corps. Arme de corps à corps, ok. Arme de distance. Ah, C'est l'arme du cheater, ça. Arme de... Et... Et ça, ok. Et après, je, je suis... un. Ouais. Mais y'a pas de viseur pour une arme de distance, c'est un peu chiant Y'a un mec y a qui a 40. atterri Donc au encore, je prends euh, ce truc Ah oh, oui Ah oui, je l'ai vu, je l'ai vu passer par la fenêtre Comment ça, t'as vu passer quoi et Voilà, et voilà, voilà WOOOOOOOH My man ouais, Putain, oui, ça, ça, ça. ça c'est mon gars, putain, ça c'est le skill mon, pilier, mon oh là Oulala Hop petite érection glissade. Hop érection glissade. Érection <rire> ça va glissade. L'autre pièce dire ça petite érection glissade. Ah, veux... oh, Vas-y laisse alors, tomber hein. il est fini. Alors là tu vois tu, tu vois cette nouvelle cible qu'on a ouais c'est les nouveaux bonus et en gros ces nouveaux bonus une fois que tu tues la, la prime t'as un peu d'argent mmh. et en plus de ça t'es un, un super drone. Ok et le drone il fait il voit tout il sait tout il voit quoi, tout une, il ça, sait ça tout, tout sur la exactement c'est ça tu vois tout, tout va apparaître une Dans fois compte, va... tu fais quoi attends tu fais double sprint excuse-moi double sprint euh, glissale. double sprint en fait ouais. regarde là hop là tu double sprint ouais. hop et quand tu... et au bout de 3 secondes glissale. ça s'arrête ouais, ouais. et juste avant que ça s'arrête tac glissale. tu glisses et tu et recommences tu reprends ok donc, ouais. donc attends je vais le faire vas-y alors attends hop hop et c'est avec ton arme légère que ça marche le mieux évidemment là redouble ouais. sprint ouais. t'as frotté un peu long, euh, longtemps ton cul par terre ah, il faut que je... Et euh... Oui Viens avec moi. Alors, ils, ils sont camper dans ce bâtiment de façon horrible. Donc on va procéder par élimination, tu vois. Quel bâtiment Là, ici, là, là où on est, regarde, rate ta petite carte. Là ouais. En plein milieu, il s'échappe. Ah oui, il s'est ah oui, pas échappé longtemps, le ropton, là. Non, que... non, non, c'est euh... il, a, il, a, il a décidé de s'arrêter, c'est cool. Et là, et là tu, tu vois notre le radar qu'on a mais il va nous permettre, il va nous permettre, regarde, viens, viens avec moi, il rate ta mini-map. Oh frérot on embarque là Ouais viens, viens, viens, monte, monte. Monte vite, monte vite Fada. Hop, dis-leur d'aller se faire enculer. Dis-leur d'aller se faire enculer c'est Fada là. Je peux aussi faire. Ouais, ouais, ouais. On va devoir sauter, on va devoir sauter, saute saute saute saute saute saute saute saute. t'as pas sauté Je suis en train de me shield. Oh merde, capitaine! Je t'ai norbifié, putain. Tu repères les méchants, toujours la petite arme légère. Ils doivent être devant nous, j'imagine. Là, devant nous! Ah ouais. La balle vient de lui passer à travers. Il est knock. L'autre est touché. L'autre est knock aussi. Tu peux finir le mec à droite, je finis le mec à gauche. J'ai bien vu le mec je vois pas où il est. Ah, il a, il ok. Voilà. Tu t'es devant moi. Là, on, on va, on va, on va se positionner là-haut. On va monter là-haut tous les deux, tranquille. Ok. Il y a eu des tirs. Et... Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça. C'est pour ça. On va vite prendre la hauteur et on va guetter. Débêche-toi dans les escaliers, de monter avec moi. Il y, y a, deux ah, mecs devant nous. Ils sont là. Un qui craque, frérot. Un qui knock. Je le confirme le knock. Ok, je vais de viser l'autre là. Il m'a touché l'autre il, il est knock, il est knock, juste derrière là. Tu peux aller euh, le finir okay. s'il te plaît Je peux passer le grillage là Ah ouais. Ouais c'est bon. Hey, t'inquiète, so take t'inquiète take mon lapin. Quand, dès que tu connaîtras mieux la map et tout, ça.. Ça, ça coulera beaucoup plus. La sacoche tu l'as bien prise Ouais, ouais, je vais la reprendre. Et, et pour te répondre, j'ai pas eu le temps, on, pouvait, on peut pas l'escalader celui-là, il faut faire le tour. Ouais, ouais, ouais c'est bien ce que je veux. Il y a un mec là dans les airs, Fury. Si jamais tu essayer avec ton arme ouais. en distance. est où es touché. Non, sérieux Ouais, ouais j'ai touché. Ah, joli Oh putain, oh putain. Oh, putain. Rentre la paire, rentre voilà. <rire> <rire> Ils sont méchants comme la teigne, frérot. Je vois rien, frérot. Ils sont dans la maison là. Je, je l'en ai foutu une à travers. je Alors, poulet, on en profite, on en profite. Alors là, tu, surtout, tu fais un double sprint et, et tu t'accroches à l'échelle, ok Reviens vite, reviens vite, reviens vite. Y'a le gars qui va avancer, frérot. Allez, viens Allez, viens, viens, viens, arrête la rigolade. On court, on court, on double sprint. On frotte notre cul au sol parce qu'on aime ça. Allez, on vérifie bien qu'il y a personne. Il y a des gens en dessous de nous. Ils ont foutu, okay. un, c... ils ont foutu un C4, regarde. C'est des petits rats, ils sont cachés. Ils sont où les petits rats J'en sais rien. En dessous, de a... en dessous de nous, en dessous de nous. Viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi. Suis-moi, suis-moi. T'inquiète, trust in me, my friend. Ils sont légèrement en dessous de nous. Viens viens, on va les sortir, on va les sortir. Oh le fils de pute, il est dans l'ombre. Crac, crac, crac. Je suis tombé, je suis où Je fais le tour, je fais le tour. Non. t'inquiète. Je crois qu'il a sauté ou je sais pas. Ouais, j'en ai craqué un en tout cas. T'es un boss. Viens avec moi. Remonte à l'échelle. Ça va Ouais ouais. Ils sont ils sont, dessous, ah là. ils sont charbonnés en dessous. Laisse-les, laisse-les. C'est des clochards. Viens ah. et moi. <rire> <rire> Il faut... Et là t'avances pas trop. Oh bah j'ai pas de Ça vient d'où bon. Direction euh, en bas Là Ouais, là je suis à couvert là. Euh, direction nord. Oh merde. Je vais crever. Hey oh, l'oxygène. Le winning move frérot. Il va falloir s'avancer un peu. Ouais. D'accord Vas-y. On, on doit tomber. Le shield. Oh en oh, on face, passe, en on face Y'a des mecs Knock, avance On a plus le choix. Il est dans la fenêtre. Oh ah non, non non non il est là. Oh il oh est moche Oh, je peux rien faire. Parle-moi. Ça vient d'où? Euh, derrière nous, de... de où on arrive. Il <rire> Et sur le balcon, là. C'est dur là frérot. Ah bah ouais ouais ouais. <rire> J'en prends trop plein la gueule frérot. C'est indécent. <rire> Je prends une frappe, frère, ils ont la zone en plus hein. Y a aucune justice frérot. Oh, y y'a pas du tout de justice. Indécent, oh, je les ai tellement baisés si ah, fort, frérot! C'est indécent! indécent. <rire> la douille qu'ils ont pris! Ah ouais! Ah, oui. <rire> Il ah, me restait 5 là. balles pour le mec s'est relevé derrière. Ils m'ont oh, foutu là, deux là, frappes, c'est chiant, ils avaient là, la zone! Moi, là, moi, je fais des. Dans ce jeu-là, des mecs, ça on fait des trilles ils <rire> <rire> Non, mais là, je. Ah, là, ça, ça doit hurler, frérot! Ah mais là les gars, il, là t'es au courant qu'il est 20 h 1 la soirée elle est niquée pour eux. Ah et, mais c'est ça, Je voulais leur dire GG maintenant. FI FUCKING NUDE, du, du SUCK ONE VERSUS 2 <rire> <two. rire> <rire> BASTARD J'ai eu de l'impact dans la game, 1775, 2 éliminations, c'est vraiment, c'est mon top 1. Hein. One play, man. Un... Ah incroyable, grave. <rire>